Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de la sécheresse oculaire. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de la sécheresse buccale. Donc ce n'est pas la même chose, mais en fait, ça, ça revient à peu près au même, au niveau de déséquilibre neurovégétatif. Vous savez que le système parasympathique provoque les sécrétions et le système sympathique provoque une vasoconstriction, une diminution des sécrétions au niveau euh, des yeux et euh, de, de la mâchoire et des glands de la mucus en général. Pourquoi je vous fais cette euh, vidéo Tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai vu un, une patiente qui venait me consulter euh, pour, pour des acouphènes et des douleurs cervicales. Et donc, euh, suite à un vieil accident qu'elle avait vu donc, sur les radios, euh, il y avait vous voyez euh, donc, des problèmes de cervicales. Euh, au niveau de l'acouphène, elle a vu tous les spécialistes et personnes ne lui a proposé d'autres solutions, donc elle vient me voir pour les acouphènes. Et en fait, dans l'interrogatoire, vous savez que cet interrogatoire est vraiment complet, complet. Eh bien, elle me signale une sécheresse oculaire, mais véritablement handicapante. Et ce qui est à remarquer, c'est que cette sécheresse est apparue quelques semaines après une infection nosocomiale à staphylocoque doré suite à la pose d'une prothèse de hanche. Donc elle a eu un traitement antibiotique pendant trois mois et suite à ça, la sécheresse oculaire s'est installée pour ne plus jamais disparaître. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'avoir la bouche sèche ou les yeux secs, mais la personne qui vit ça, c'est très difficile. Elle a l'impression d'avoir du sable dans les yeux, obligée de se mettre régulièrement des gouttes pour éviter l'inflammation et les douleurs au niveau oculaire. Bref, il est légitime d'essayer de trouver des solutions. Mais en l'occurrence, cette personne euh, pensait avoir ce problème à vie, puisqu'on lui a dit, bah, écoutez, il n'y a rien à faire. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a rien à faire. Alors, étant ostéopathe et spécialisé dans, dans les problèmes réputés insolubles, mais en fait, qui ne sont que des problèmes fonctionnels dus à des déséquilibres qui n'ont pas été ni dépistés ni réglés, je lui ai dit, écoutez, j'ai eu des cas de sécheresse oculaire qui ont pu être résolus grâce à l'utilisation de la sympathicothérapie endonasale. Est-ce que vous voulez qu'on essaye Et je dis, ça peut agir aussi sur euh, vos acouphènes, parce que si ça se trouve, vos acouphènes sont dus au fait que la trompe de sache est bouchée, que ça fait caisse de résonance, et que vous entendez des bruits normaux, en, en, dans les conditions normales de santé, on ne les entend pas, ne s'entendent pas. Parce que euh, le corps, ne, ne, pas, on n'entend pas les battements du cœur. On n'entend pas les poumons qui s'ouvrent et qui se referment. On entend, on entend le corps, la santé, c'est le silence du corps. Lorsqu'on entend des choses, c'est qu'il y a des pathologies, c'est-à-dire il y a des choses qui sont perçues, qui ne devraient pas l'être. Donc j'ai dit, écoutez, de toute manière, on peut agir au niveau de la sécheresse oculaire. Et euh, de la tombe de sache en même temps, parce que moi je vais vous soigner en tant qu'ostéopathe posturologue les problèmes, donc on a fait bien sûr le bilan complet, euh, la posturologie, donc il avait beaucoup de problèmes, et notamment une perte de la courbure cervicale, hein, dont je vous en parle, et j'en reparle encore, parce que c'est vraiment un problème majeur, qui s'il n'est pas euh, traité euh, par euh, un programme spécifique, va s'aggraver dans le temps. Alors, donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, je dit, écoutez, on va essayer la sympathico-thérapie de Et donc, j'ai utilisé de l'huile essentielle uniquement de menthe poivrée, euh, pour avoir une action. Hein, vous savez que la, la menthe poivrée, elle est lacrymogène. Hein, C'est une huile essentielle lacrymogène. Si vous voulez faire semblant d'être triste, vous mettez de l'huile essentielle de menthe sous les yeux, vous allez pleurer. Hein, C'est ce que font des acteurs euh, au cinéma lorsqu'on leur demande de, de pleurer. Sur commande, donc c'est pas possible, donc on utilise cet artifice. Donc elle n'avait pas pleuré depuis deux ans, depuis son traitement antibiotique. Et donc, eh bien, nous avons utilisé, j'ai utilisé deux écouvillons que j'ai trempés dans mon petit mélange avec une huile essentielle de mon poivré, mais très, très, très, très, très, très fortement diluée, donc seulement à 2-3% de l'huile végétale. Et je suis allé euh, tester travailler non pas euh, à, à, à l'horizontale, mais à 45 degrés, à 45 degrés, voilà, à 45 degrés, dans la zone qui correspond au parasympathique. Et qu'est-ce que j'ai vu Voilà le film, voilà ce que j'ai vu, parce que je me suis dit, écoutez, on va regarder, si vous permettez, je vais filmer pour voir. Parce que c'est des choses qui, si on, si on le raconte, on ne le croit pas, si on le voit, on le croit. Donc au bout de, allez, on va dire, 30 secondes, j'ai vu une larme perler au niveau du coin de l'œil. Et donc j'ai dit maintenant, je vais laisser les, les travailler sur place, et je vais laisser travailler les yeux essentielles. Et lorsqu'elle est repartie, elle qui avait le, le regard terne, en entrant dans mon cabinet et reparti avec l'œil brillant. L'œil brillant, ça veut dire un œil bien humidifié, un œil en meilleure santé. Donc on les, on les met à 45 degrés, voilà, <rire> ça chatouille bien, l'autre ça, sur être poussée. et on hein les et là je sens les larmes qui viennent, voyez. Voilà, voyez. <rire> voilà. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup les cotons-tiges, pour la prévention des maladies hivernales. Si vous mettez des huiles essentielles de l'huile, vous allez faire une espèce de piège à microbes, de piège à virus, de piège à bactéries. Donc vous pouvez vous, vous badigeonner ici, le, ouais, le, le tour des narines, les poils du nez. Donc les poils du nez sont très importants, ce sont des pièges. C'est comme, comme la glu, si vous voulez. Donc les, les, les microbes et les virus vont s'agglutiner et ça va les empêcher de pénétrer en profondeur. Et les huiles essentielles, notamment l'eucalyptus euh, globulus, l'eucalyptus radiata et, euh, et, et d'autres. L'huile, le miaouli par exemple. Vous allez pouvoir utiliser des huiles essentielles, bien sûr diluées à, à 2 à 5% dans l'huile végétale, pour euh, désinfecter et préparer, faire une prévention au niveau des infections idéales. Donc Vous pouvez faire ça tous les, tous les matins, hein, vous vous babigeonnez ici avec un mélange bien et vous pouvez le faire gelée. Ça va vous faire un piège à microbes. Les microbes vont venir euh, directement sur les poils du nez qui vont être aromatisés et ils vont être détruits sur place. Donc c'est une technique préventive. Comme hein, vous savez que je préfère la prévention, eh bien, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez suivre cette méthode. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu bien, cliquez sur « J'aime ». Hein, je vous en remercie par avance. Si euh, vous euh, n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. sinon vous, vous ne saurez pas quand je publie de nouvelles vidéos et j'ai plein de vidéos en route, en, en vous voyez, très pratique comme celle-ci, que quelques minutes et que je vous donne une technique que vous pouvez utiliser vous-même. Alors encore une dernière chose, mes conseils ne remplacent pas les soins des praticiens. C'est un complément pour que vous preniez mieux votre santé en main. Et l'avenir, c'est ça. Hein, c'est prendre sa santé en main et consulter les praticiens pour les bilans, pour le dépistage et bien sûr pour soigner les maladies graves, évidemment. Voilà, à très bientôt. Portez-vous bien.